Yo tout le monde, c'est The on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Et ouais, je suis revenu sur Fortnite. Euh, bon, qu'est-ce que je vais faire On va faire du Battle Royale, pourquoi pas Putain, il y a des mots qui pas de musique. Non, c'est okay. ça. Vous allez voir, j'ai sprayé le boss en ami. Je vais vous mettre sa chaîne YouTube euh, dans, dans la description. Hein, de' allez en allez C'est parti. Pour la première game sur la chaîne YouTube. Putain! Ok, on va le remuer <tousse> hein. là. On voit plus rien entendre. De ce petit bruit là. Hein. Allez, on s'en va à Titad. Comme vous connaissez tous. Tic-Tad Tower. C'est merveille là. On va me C'est les 4 et tes là, vous connaissez. là, on saura où c'est. La prochaine zone. Ah Chaîne de live, sa mère Putain. Oh non Ils sont plus là. Oh C'est good Allez, vas-y. Il meurt. Il n'y a même pas de stuff, ce gars-là. Hop, non, il arrive. Il est là, il est là, il est là Oh non, le gars Wesh là, Je vais vous montrer, je ne le refais plus jamais. Allez, on est là. Les gars c'est un bot là, comme vous y voir. Attention. Putain de micro. Je ne sais pas jouer. Allez, il n'y avait pas de surf. Je me l'aute une vieille Allez, hop. On qu'est-ce oh, ah, vous a... je, je entendais encore Brut. je pète. Je suis de merde. Oh putain. Il y avait deux, même armes ah, dans ces... Bah euh, les gars, poste à faire, ça c'est rare hein, d'en avoir deux, il y a un record du monde, si vous... Ils sont deux dans le bâtiment, ils sont deux dans le bâtiment Non C'est ça, j'en étais sûr qu'on allait mourir les gars, c'est pas de ma faute, hein. C'est lui. C'est lui, il est pas venu m'accompagner, hein. hein. Ou si son micro il buggait sa mère. On va voir euh, désolé, les gars. Donc ça, vous avez rien vu, ok. Les gars, c'est chaud. Il y a vraiment une vidéo, hum. Pourquoi aussi, je l'ai tout le temps euh, en mode duo. Moi, c'est le mode automatiquement. Et les gars, je vous montre quelque chose. Après, je suis rendu à la Les gars, c'est dédicace. Je vais vous abonner. Ok, c'est des... Ben ouais, c'est ça. Une dédicace aux nouveaux abonnés. Marie est très fortgommeux. C'est des... bah euh... ben, des nouveaux abonnés, hein, sur le chaîne. bah ben, ça faisait un gros bouton, ils étaient abonnés. Mais euh, je voulais juste faire une petite dédicace, hein, à eux. Donc, euh, si vous voulez y avoir une petite dédicace, vous me rachetez un ami Fortnite Je vous l'affiche juste à l'écran. Ici, vous pouvez mettre sur pause. Vous me rachetez un ami une petite esticasse avec vous j'ai donc Si vous êtes à bonne anecdote Et euh, ouais bon bah, ouais Oh putain Allez c'est mon arme ça Il fallait faire top pas avec cette arme Y'a des Car des moi j'ai un aim Oh mon aim oh, oh oh oh mon aim C'est blague Putain Oh On se prend une heures les gars on se pond une ceinture. On se pond une ceinture. Les gars, vous me dites, hein? On se pond une ceinture. Ça me dérange pas. J'ai raté, mais c'est pas grave. qui la vidéo j'allais mettre un like et un pouce Donc, si je, les gars je vous ai rien je fais plus rien non, non, non, non, non, je ne veux pas vous montrer la manette hein. Hein, je vous montre pas la manette oh non nouveau sport nous sommes sûrs oh, c'est ça j'en étais sûr j'avais rien dedans je... J'ai rien eu de bon, euh, j'ai pas un bon stuff. j'ai un stuff de merde allez non ça c'est maintenant un chat, j'ai j'ai un chat, j'ai un j'ai un un il veut juste pas le prendre, il veut juste un vrai coffre. Tu en rien dedans. Oh, Oh, oh, matelas. Un matelas. Maintenant, je vais vraiment là-dessus, je pense, aujourd'hui. Je vais Ah, ça va, pas de coffre. Il est assez rare. Hein. Savez-vous que c'est pas tellement rare d'avoir un coffre. Oh, putain, je vais le montrer, ma cachette secrète à chaque spawn. Non. Comme ça, je, des fois, je fais top 1. Hein. Allez, enfin, je pas. Allez, on y va. C'est moi qui Alors yeah. on Première fois aussi que vous m'entendez faire une petite game. Hein, vous entendez tout le jeu au complet. Première fois. Okay. Putain, j'ai juste des affaires vertes. Les <rire> gars, yeah, je vais pas faire top. Hein. C'est sûr que je fais pas y yeah. gars, 100% sûr que je suis pas top de faire top, 1. ok. Pas de café. Oh, putain, c'est creepy de ouf! Ah ouais! Désolé, les gars, il y a des selles. J'ai retiré la affaire pour filmer là. Ok, ça okay. m'est. Ok, désolé, les gars, je viens de regarder les gens. J'aurais pas du kichène tout fait parce que nous, j'aurais pas fait tout. J'ai vu tout <coughs> J'entends quelqu'un qui pioche. Il pioche quelqu'un. Il, il pioche quelqu'un, c'est le à 100%. Et hey, où l'autre Putain, mais je vois rien dedans en écran là. Imaginez que Dieu y aura un eu... coffre. Putain, je suis dans le jeu. Je suis content. Même je suis pas content. Et pire, stuff, c'est vrai que j'ai. Oh non, c'est vrai, vous avez le voir au moins, t'inquiète, on fait le rétand, là. Bien, je viens de dire qu'on pas des nouveaux mécanismes. Ça, ça régène votre vie one-shot, hein.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 touché il y il va une tête hein. vous avez elle et bien vu à l'écran il y a... pendant ce temps là moi j'étais en train de faire des têtes d'Oka euh, et, donc, hein. et euh et là il y a eu un fact comme vous voyez à l'écran hein, bientôt on va avoir un fact hein. minutes, donc, euh, je vous montre ma petite game hein, les gars de fait, tout, tout là, a... que j'ai faire tout de suite à l'écran c'est vie ça va trop drôle le montage c'est vrai montage comme ça là, sur... Ça manque, hein. je suis comme ça, que ça y est, de qui, euh, passent, est, est pas de Je te sais que c'est cool comme un peu. Il y a pas de oh non, il y a pas de sonique. là, il y ça se peut que je fasse une vidéo avec Cyprien, hein. le boss, hein, la base des boss. Oh, ah putain Bon bah ah ça un peu j'ai une ah ah ah et là, euh, Après la game, j'étais. ok. En premier jour, les gars, j'étais après la game, ok. D accord, d accord. Désolé, j'ai D'accord, Désolée pour le bruit, hein. C'est pas ma faute, hein? Attends, je me suis pas de maman. Et j'allais. On retourne sur le jeu, hein? Oh putain! La tempête! Allez, vas-y, j'ai réussi. Ah oh, putain. Il y a quelqu'un qui est Waouh Oh putain, j'ai pas de pompe, je suis nul. J'ai oublié de récupérer, mon pompe. On en Enfin, un pompe putain c'est cool un petit pompe avec un petit meuf ça oh c'est une bonne ça c'est une bonne belle si ça c'était la bonne ça c'est pas la bonne bien Oh. oh. Qui m'a tué, putain, seul ce gars-là, j'ai déjà vu. J'ai personne d'avoir déjà vu ce gars-là. Je vous jure, a déjà vu. Barbie girl. C'est la gueule, les gars. Je suis pas sûr que c'est vrai. Ah oh non, c'est pas ça que je vais faire. Non. Non. Oh. Je suis pas. Je vous publie une bête map, ok? 1000 abonnés, hein. je vous publie vraiment de ouf. Mais j'ai fait des 4 sans fax près en Il me reste un seul skin. Ça, ça c'est téléphone. Un seul skin. map très peut -être. je sais pas, attendez je vais vous montrer une petite au-dessus ça fait plus que 15 bon euh, attendez, je vais trouver une petite map, je pense que je vais faire une petite escape, hein. Petite escape tu va être tough Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Je vais chercher à boire. Non Non Il n'y pas cinq qui de rejoindre. Non, je rejoins pas Fedex. Oui, sinon, s'il veut me rejoindre, je dis non, non, non. Non, non, non, non, non. Euh, J'ai envie de le laisser, mais non, non. Et après cette map, j'éteins, ok J'éteins la vidéo, pour toujours. Oh, putain. Ça, c'était pas moi, hein, les gars. C'est pas moi qui étais dans l'écran. Non, c'était pas moi. Des niveaux, ça de ah, un escape de deux ouais, ah ah, bah, C'est ah. -ce quoi? Ah, qui c'est né? désolé, il n'y avait pas de page. C'était impossible. C'est pas impossible Celui, c'est pas. Je t'ai laissé soi-soi, ça tu fais ça, ça marche pas. Encore, encore comme ce truc. Je sais oh, pas, c'est pas possible. Je... Oh, je... Attendez, je pense il y a pas de parcours un il y a une flèche vers le bas que je ne comprends, pas. je ne comprends pas une page. Euh Dès que c'est trop faf. Jour numéro 2. Je pense que pas qu'elle a Je pense qu'il faudra faire du parcours. Je sais pas bon, encore. Oh je suis trop fort pour trouver le passage non mais je pensais vraiment que ça serait vraiment de dans cet endroit là genre es ce qu'il y là et C'est quoi ce passage? Bon, on va passer par ailleurs. Ah, je pense que c'était censé être du parcours. Je suis pas un parcours. Je t'ai mis un parcours. Oui. C'est quoi, pas, pas, pas quoi. ce reflet? Je pense que c'était vraiment des petites tentatives. Sauter par ceci piège. Oh je suis trop fort. Je suis trop fort. Je suis pas du niveau 3. Mais dire, ça se voit, j'ai 200 kg. Ouais, j'ai 200 kg. Ça veut dire que je suis plus intelligent de la terre. Ouais, on va plus. Ah là, par contre, j'ai mon tête. Je suis la preuve que je suis pas intelligente. Ah oh, un peu slide. Ça c'est fun. <rire> ouais, je suis trop bien Je sais parce que c'est jamais ici. Pourquoi mon personnage fait les mouvements Brut. Allez. Non, on peut pas c'est quoi encore cette poussière je ouais bon, je pense pas parce que hein, ça serait trop En bon, vrai ouais. tu sautes là ça non un non non non non non non Donc, un parcours, ça ça non non pas chier. Putain. Putain, putain, putain, putain. Bon. Okay, bon pas le meilleur non non non je ah, c'était comme ça Bon, c'est vrai, il touche, il touche déjà. Là. Bon, Les gars, j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez hein. pas à vous abonner La vidéo Allez, attendez, petit mot Qui va vous faire plaisir Non, pas ça Attendez, je charge un paquet Allez, tac. On va montrer combien j'ai débloqué. Et c'est parti. Combien j'ai débloqué. Et tiens, j'ai beaucoup de bonnes. Regardez. Quel problème. Waouh. Waouh. Waouh. Waouh. Pour que vous des bonnes, donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner.